Bonjour, c'est Califrem de Califrem.com. Je suis web designer et créatrice de cours en ligne et j'aide les indépendantes à développer leur business en ligne pour qu'ils soient plus florissants afin de leur offrir une vie tournée vers l'essentiel. Et aujourd'hui, je vais te présenter Flodesk. Flodesk, c'est une alternative à Mailchimp ou à d'autres systèmes de mailing que j'ai trouvé absolument génial. Et comme j'adore à chaque fois découvrir et tester de nouveaux outils, je te présente celui-ci. Alors Flowdesk pour la petite histoire, c'est un système de mailing qui a été pensé par des femmes entrepreneurs pour des femmes entrepreneurs et pour leur permettre de faire grandir le business sans être pénalisées. Donc Rebecca et Martha sont deux femmes en fait qui ont créé Flodesk, qui est encore en version bêta, c'est-à-dire qu'elle est encore en développement mais elle est déjà en fonctionnement. Tu peux utiliser toutes les fonctionnalités qu'on trouve dans Flodesk actuellement sans aucun problème mais ça veut dire que l'outil va encore se développer. Et la force de cet outil, c'est qu'il est facile d'utilisation, esthétique, euh, même magnifique, je pourrais dire, pour les modèles de newsletter. Et surtout, il est à un tarif très compétitif. C'est-à-dire que lorsque tu utilises un autre système de mailing, quand tu vas faire grandir ta liste d'abonnés, ton prix va augmenter, ton abonnement va augmenter. Alors que chez Flowdesk, pour l'instant, le prix de de l'abonnement est de 38$ par mois mais si tu utilises mon lien tu as la possibilité de sécuriser à vie 19$ par mois quel que soit ton nombre d'abonnés même si tu le fais grandir. Donc, par rapport aux fonctionnalités et à tout ce que offre Flowdesk, je trouve que c'est vraiment un super deal. Et euh, c'est pour ça que si jamais tu t'arraches les cheveux avec Mailchimp ou que tu veux un outil qui soit compétent et facile d'utilisation, Flowdesk est peut-être la solution pour toi. Mais maintenant, on va passer à l'intérieur. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Nous sommes à l'intérieur de Flowdesk et la première fois que tu vas t'identifier dans Flowdesk, tu vas arriver sur cet écran qui va te proposer déjà de créer ta première newsletter. Donc, on te demande quel est ton objectif et par rapport à cet objectif, on te propose des modèles de newsletter déjà pensés, déjà designés pour toi, pour t'aider à entre guillemets combler les cases ou combler les vides, c'est-à-dire que tu vas pouvoir changer les couleurs, les images, le texte, mais que le travail a été prémâché pour toi. Donc, je vais, moi, aller directement au tableau de bord de Flowdesk pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble et te parler des différents onglets qui te sont proposés et il n'y en a que quatre. Lorsque tu es sur ce tableau de bord, la première chose que tu as, c'est l'onglet emails. Dans cet onglet, tu verras apparaître tous les emails que tu auras créés et envoyés. Tu auras tes emails qui sont planifier ceux qui sont envoyés, ceux qui sont en brouillon et ceux que tu auras archivés. Et tu les verras tous si tu laisses le « all » par défaut qui sera coché. Donc tout apparaîtra ici, ce qui te permet d'avoir une vue d'ensemble. Et sur chacun de ces emails envoyés, bien sûr, tu auras accès à différentes statistiques et tu pourras vérifier ce qui fonctionne ou pas. Le deuxième onglet concerne l'audience. Alors l'audience se définit de deux manières. On a les inscrits qui sont des individus, donc pris individuellement et qui vont donc apparaître, hop, je t'affiche l'écran ici. Donc ils vont être euh, bien sûr alignés les uns en dessous des autres avec leur nom, leur email, etc., leur activité. Et euh, tu as la possibilité d'ajouter un inscrit de manière manuelle ou alors par un fichier CSV. C'est-à-dire que si tu veux importer tes contacts depuis par exemple MailChimp, il te suffit d'exporter dans MailChimp un fichier CSV de tous tes abonnés, de cliquer ici, de faire un glisser-déposer de ton fichier CSV et tous tes abonnés seront dans Flodesk. Donc c'est aussi simple que ça pour importer des abonnés. Ils apparaîtront donc ici de manière individuelle. Et on a ce qu'on va appeler les segments les segments c'est toi qui va les créer donc tu peux les créer en rapport à des opt-in par exemple si à un moment donné tu veux délivrer un freebie tu peux euh, mettre en place donc un segment qui va être lié à ton freebie comme par exemple maîtrise ta to do list ou tu peux l'imaginer également des segments par thématique et ça ça va nous servir en fait quand on va créer des workflows parce que les workflows ce sont des choses qu'on automatise et qui sont créées justement avec nos nos segments donc les segments en fait ce que ça permet c'est de mieux cibler nos campagnes de mailing si on a à un moment donné des abonnés qui sont intéressés par une thématique plutôt que par une autre on sait qu'on va pouvoir cibler cette thématique juste pour ces abonnés Ensuite, on a donc l'onglet formulaire. Les formulaires, c'est ce qui va donc nous permettre de créer notre formulaire qu'on va placer sur notre site. Dans Flodesk, les formulaires, on va les placer grâce à du code. On va faire un formulaire. Ensuite, on va récupérer un code et ce code, on va le copier-coller sur notre site internet. Donc, quelle que soit la plateforme sur laquelle on se trouve, qu'on soit sur Squarespace, sur WordPress ou sur autre chose, on peut utiliser des formulaires qui sont visuellement esthétiques et bien pensés pour notre site. Je vais te montrer très rapidement comment ça se déroule dans les coulisses lorsqu'on veut créer un formulaire. Donc il te suffit de cliquer sur Create New et tu arrives sur cette page qui te propose différents types de formulaires. Tu as les pop-up avec une image, le pop-up sans image, le formulaire ce qu'on va appeler Inline, donc qui est juste un formulaire que tu peux mettre sur ta page et qui va juste avoir les champs et peut-être du texte si tu décides d'en mettre. Un formulaire type donc inline, encore une fois, mais cette fois-ci avec une image. Donc typiquement les inline, ce sont les formulaires que tu peux mettre à l'intérieur d'un article de blog. Euh, un autre qui est customisé d'une manière un peu différente avec des vagues et un rond pour la photo. Et enfin, une full page, la full page, c'est la landing page et c'est ce qui permet au visiteur qui va par exemple cliquer sur un lien de voir une page entière qui va être consacrée au freebie donc ça ne lui laisse aucune distraction et il n'a qu'une chose à faire soit il n'est pas intéressé et il quitte la page soit au contraire il est très intéressé et tu donnes des détails en plus sur ton freebie par exemple et il ne peut que s'abonner donc c'est l'avantage en fait de créer une pleine page une full page. Je vais te montrer comment on customise un formulaire on clique sur customize. On choisit le segment auquel on veut assigner notre formulaire. Donc, par exemple, ça va être un formulaire pour mon freebie Métis to-do to list. Je sauvegarde et j'arrive à l'éditeur qui me permet de personnaliser les couleurs et pas mal de choses concernant mon formulaire. Donc, je peux ajouter une photo. Il me suffira de glisser, déposer mon image ici et de choisir, oups, et de choisir quel aspect je veux donner à ma photo, si c'est un rond. Un rectangle ou un carré. Ensuite, je vais aller sur mon formulaire. Il suffit de cliquer n'importe où sur le formulaire pour avoir différentes petites options. Pour le background, on peut décider d'une couleur pleine, des petites vagues ou euh, ce, cette forme géométrique. On va choisir les couleurs de notre background. Donc, par exemple, celle-ci et euh, celle-ci. Voilà. On peut choisir la largeur de notre formulaire. Ensuite, si on clique sur le texte, on peut bien sûr modifier en direct son texte, mon super fluffy. Et on a la possibilité de choisir parmi pas mal de polices d'écriture. Donc on va les trouver ici et on choisit celle qui nous intéresse. On peut même aller jusqu'à personnaliser nos champs en décidant d'une nouvelle forme par exemple et on peut bien sûr personnaliser le bouton avec la couleur qui nous correspond et la forme que l'on veut lui donner. Donc voilà comment on personnalise un formulaire. C'est très simple, encore une fois, et on peut également le visualiser en version mobile. Donc on voit le rendu en version mobile. Une fois que je suis satisfaite avec mon formulaire, il me suffit de cliquer sur Next, de décider si je veux être notifiée si j'ai un inscrit sur ce formulaire. Bon, je vais choisir non, je continue de décider ce qui se passe après que l'abonné se soit inscrit. Alors, est-ce que je mets un message de succès Je crois qu'il sera en anglais par contre. Donc, si on choisit cette option, on n'a pas encore en tout cas la possibilité de le modifier. Et sinon, ce que je recommande très fortement si on a un site internet, c'est de rediriger ses inscrits vers une page spécifique. Moi j'en ai une sur mon site, une page de remerciement et ça permet à mon abonné de retourner sur mon site tout simplement. Donc euh, de ne pas le perdre et peut-être de le faire de lui faire continuer sa visite sur mon site. Ça permet aussi une meilleure expérience utilisateur et quelque chose de plus professionnel parce qu'on a un suivi et on a quelque chose, des étapes qui se passent de manière agréable pour l'abonné. Tu peux aussi décider de mettre un lien de téléchargement de ton freebie sur la page vers laquelle tu vas rediriger le nouvel inscrit. Lorsque ça s'est décidé, on clique sur Continuer et on a nos codes. On va cliquer ici pour copier un code qu'on va coller dans le head de notre site et on a le inline code. Ça, c'est le code qu'on va coller sur notre article de blog, par exemple, pour placer notre formulaire. Ce code, on va le placer dans le... Par exemple, si on est sur WordPress, dans un bloc HTML ou si on est sur l'ancien éditeur de WordPress dans le l'onglet texte de notre éditeur WordPress. Euh, sur Squarespace, ça doit être à peu près la même chose. On a la possibilité d'insérer du code. Et en ce qui concerne le head, pour ceux qui s'inquiètent un petit peu du côté technique, on a des plugins sur WordPress qui nous permettent de coller du code dans le head de notre site internet. Je reviens à mon tableau de bord de Flodesk et maintenant, je vais te parler de la dernière chose qu'on peut faire sur Flodesk, donc tu vois, il n'y a pas 36 options et c'est les workflows. Les workflows, c'est ce qui va nous permettre de créer par exemple des séquences de mails et d'automatiser des choses. Donc, on va en créer une nouvelle comme ça, je vais pouvoir te montrer comment on fait. Tu as encore une fois des modèles qui te sont proposés, par exemple d'envoyer une séquence de vente, d'envoyer un freebie, etc., une séquence de bienvenue, moi je vais cliquer sur « start from scratch » et je vais lui donner un nom. Donc euh, « séquence freebie maîtrise tout do list ». Je sauvegarde. Et j'arrive à un écran qui va me permettre de construire ma séquence et mes automatisations. Donc, je vais ajouter un trigger. Donc, le trigger, c'est lorsqu'un inscrit a été ajouté à un segment. Donc, pour l'instant, on ne peut ajouter qu'à des segments. Donc, on va choisir le segment qui m'intéresse. Donc, le segment qui s'intitule « Freebie maîtrise ta to-do list ». Et je vais ajouter des actions. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand quelqu'un va s'inscrire Je vais lui envoyer un email. Je vais euh, créer un nouvel email et je vais pouvoir le créer en choisissant un template. Donc, hop, je reviendrai à ces templates par la suite. Je vais prendre quelque chose de tout près, juste pour te montrer le workflow. Donc, j'ai créé mon mail. Dans ce mail, je lui dis « Merci de t'être inscrit. Voilà le lien vers mon freebie. Tu peux le télécharger, etc. » Ensuite, je vais peut-être créer une séquence qui va être en lien avec la thématique de mon freebie. Donc, je vais décider d'envoyer un nouveau mail. Mais je peux décider de l'envoyer peut-être deux jours après. Donc, je vais attendre et je vais choisir une période. Deux jours. Et suite à ces deux jours, je vais envoyer un nouveau mail. Je vais créer un nouvel email, encore une fois. Je vais choisir un email au hasard. Customize. Finish, voilà, et j'ai mon deuxième email qui a été ajouté à mon workflow. Et ensuite j'ai la possibilité également de créer des actions et des conditions. Des conditions ça va être entre guillemets si il se passe ceci, faire cela, ou si il se passe cette autre chose, faire une autre chose. Voilà à quoi ça ressemble. Donc si la personne a par exemple en condition, donc on a des actions à mettre. Si la personne a euh, ouvert l'email le, du workflow ou si elle a cliqué sur tel lien, donc par exemple, si elle a cliqué sur un lien qui euh, était dans mon mail, alors je vais peut-être décider de faire une autre action. Alors, on me dit par contre que pour mettre des conditions, il faut d'abord mettre un délai avant, donc on va mettre une journée. Donc quand la personne a cliqué sur un lien, alors si c'est oui, je lui envoie tel email, si c'est non, je peux décider d'autre chose par exemple. Donc ça me permet encore une fois d'aller plus loin dans la façon dont je vais penser les envois de mes emails à mes abonnés. Voilà donc comme condition, j'ai mis si la personne a cliqué sur tel lien, alors je lui envoie cette newsletter, si elle n'a pas cliqué, je l'enlève de mon segment maîtrise à tout oblique. Une fois que je suis satisfaite avec mon workflow, il me suffit de cliquer sur publier et mon workflow va être donc publié hop, dans mes workflows Flowdesk ici sous l'intitulé Published. Et donc il sera actif, c'est-à-dire qu'il sera opérationnel pour mes abonnés. Et enfin j'ai gardé le meilleur pour la fin, donc te montrer un petit peu les templates sont pré-designés, qui sont préfabriqués, pré fabriqués pré-mâchés chez Flowdesk et qui vont vraiment te faciliter la vie. Donc, je vais cliquer, je suis revenue dans email et on va cliquer ici pour créer un nouvel email. Donc, comme tu le vois, il existe pas mal de templates qui sont esthétiquement vraiment très jolis où on a étudié les combinaisons de polices d'écriture avec des choses très fluides, très minimalistes, très design et tu as vraiment la possibilité, donc tu utiliser euh, le template que tu veux et de le mettre un petit peu à ta sauce avec ton identité visuelle. Avant de choisir mon template, j'ai la possibilité de le voir en détail. Donc, ça m'ouvre euh, cette fenêtre et je peux visualiser à quoi il ressemble comme tu vois celui-ci on a l'impression d'un collage avec du scotch des petits post-it etc et tu peux customiser ça, tu vas pouvoir changer le texte ici, changer tes photos tout en gardant cet aspect donc c'est vraiment très intéressant je vais en choisir un petit peu plus simple pour commencer et te montrer à quoi ressemble l'éditeur pour personnaliser tes templates Donc, je vais prendre celui-ci et je vais cliquer sur « Customize ». Et comme pour les formulaires, on a la possibilité de personnaliser en cliquant ici, un peu n'importe où, et on va arriver sur, sur notre panneau qui nous propose différentes personnalisations. Donc là, c'est pour euh, le séparateur, ici, si je clique ici, je vais pouvoir modifier la police la façon dont ça apparaît et en fait, ça fonctionne sous forme de blocs. Donc, on a la possibilité d'ajouter des blocs en cliquant sur les petits plus. Donc, si tu es euh, déjà sur WordPress et que tu connais donc l'éditeur Gutenberg, qui est le dernier éditeur dans WordPress, c'est un petit peu le même système. On clique et on crée des blocs et on va personnaliser chaque bloc. Donc, on, on va cliquer ici. On peut changer notre texte. On clique ici encore une fois. On met notre image. On peut changer les couleurs. Euh, les couleurs de fond de notre bloc en allant ici voilà et tu vas donc pouvoir personnaliser absolument toutes les parties de ta newsletter donc c'est ça qui est très facile d'utilisation et euh, qui est super classe parce que on a déjà par exemple au niveau des police d'écriture, un travail qui a été fait. Donc, on va avoir une, un modèle de newsletter qui va être pro, qui va être beau à regarder et qui ne te demandera pas des connaissances spécifiques en design euh, si tu as besoin justement de créer ce genre de choses. Tu peux également vérifier le mobile preview, donc voir à quoi ça va ressembler en version mobile. Donc, ça va ressembler à ça, par exemple. Et tu as la possibilité de sauvegarder un template dans tes favoris. Donc si tu as changé les couleurs, etc. et tout ça, tu ne vas pas recommencer de zéro à chaque fois que tu auras fait des modifications. Tu vas pouvoir sauvegarder dans tes favoris et t'envoyer un mail test pour voir le résultat. Quand tu es satisfait du résultat, tu pourras cliquer sur « Next ». Et euh, bon, là, ça me demande mon adresse. Si tu ne l'as pas rentrée dans les paramètres de ton compte, il faudra mettre ton adresse physique pour qu'elle apparaisse en bas de tes mails, puisque c'est requis obligatoirement. Je clique sur Next. Et on va me demander des informations comme la personne qui envoie l'email. Donc, par exemple, je vais mettre que c'est moi, mon adresse mail. Donc, ces détails peuvent être paramétrés, bien sûr, dans les paramètres de ton compte. Une fois que c'est bon, on clique sur Continuer. On tape le sujet de notre newsletter. Super freebie on va dire que c'est ça. Je peux écrire du texte de preview. Ça, c'est assez sympa. C'est ce qui va apparaître dans la boîte mail de ton abonné. Je clique sur Continuer. Je décide d'envoyer ma newsletter à l'un de mes segments. Et pour cette vidéo, j'ai ajouté un inscrit manuellement, sinon je ne peux pas continuer. Donc maintenant je peux cliquer sur continuer. Je décide quand je veux envoyer mon email. Donc est-ce que c'est maintenant, dans une heure, dans un jour ou à la date que je souhaite. Je vais mettre dans un jour. Je clique sur schedule. Voilà les différentes donc, options de Flow Donc encore une fois, un système qui permet d'avoir tout sous la main, en quelques onglets seulement. On n'a pas 36 options, les choses sont très visuelles, très esthétiques et elles permettent donc de créer de magnifiques newsletters tout en réfléchissant à une stratégie également pour sa newsletter sur le long terme grâce au workflow et aux automatisations. Tout ça dans un univers qui est assez féminin, minimaliste, mais qui est surtout pensé pour faire grandir notre activité, notamment du part, encore une fois, de son prix, puisque tout est inclus euh, en ce moment, donc avec mon lien pour 19 dollars et quel que soit notre nombre d'abonnés. Donc cet outil, ça a été vraiment une jolie découverte pour moi, notamment avec toutes les personnes qui viennent vers moi pour me poser des questions sur Mailchimp que je trouve de plus en plus complexe parfois pour essayer de faire certaines choses. Euh, là, on va vraiment à l'essentiel, on n'a pas 36 options et c'est pour ça que pour euh, les entrepreneurs qui veulent développer leur business en ligne, Flodesk est pour moi une très bonne alternative à d'autres systèmes de mailing, notamment si on débute avec l'email marketing. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser les commentaires sous la vidéo ou dans l'article, à vérifier donc les liens qui sont également sous cette vidéo pour profiter de l'offre si elle vous intéresse. Euh, il y a également de toute façon 30 jours offerts sur Flowdesk. Donc, on peut essayer l'outil et se faire la main pendant 30 jours gratuitement. Donc, pareil, c'est en utilisant le lien ci-dessous. Et n'hésitez pas à me faire vos retours sur cet outil que moi, en tout cas, j'ai trouvé génial.